Beaucoup t'ont tourné le dos Se sont arrêtés en cours de route Ont lâché ta main Et se sont perdus Et si ça m'arrivait Et me tourmente Mais je sais que mon cœur t'a choisi Je ne peux imaginer ma vie sans toi Je ne peux pas, pas me passer de toi Je ne désire qu'une seule chose Celle qui me garde près de toi Cette faveur imméritée s'opposera à toi, je ne te demande que ta grâce, ta grâce me suffit, ta grâce me suffit. Sure.